Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 281 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Timberman. Timberman qui est un jeu euh, tout petit. Alors je vais, vous les, je vais le présenter, alors du coup les, les le prochains jeux qu'on va faire je vais les connaître, étant donné que je viens de foirer pas moins de 6 enregistrements vidéo, voilà donc je vous le dis à vous dans cette vidéo, les 6, prochains, 6 prochaines vidéos ben c'est des jeux que je vais connaître. voilà donc elles vont être forcément un peu moins longues euh, que, que, les vidéos, euh, euh, que les vidéos que je peux faire d'habitude en tout cas, cas j'aurai l'impression de beaucoup plus les connaître parce que d'habitude bah, je découvre avec vous, euh, du coup j'ai un peu raté l'effet, euh, j'ai eu un petit problème, alors juste en résumé je vous le raconte, parce que comme ça va être une petite vidéo celle-là, j'en profite, j'ai eu des problèmes d'écran de, bleu, je, si je vous l'avais dit dans les anciennes vidéos euh, sur mon ordi. Euh, des, des problèmes d'écran des bleu je viens de manger putain j'ai suis haut le coeur ça euh, raconte ma life et, euh, et en fait le problème c'est que j'ai réinstallé mon, mon pilote son et en fait il euh, n'y ben, avait pas le mixage stéréo. et en fait ben, j'ai enregistré six, six épisodes en parlant mais il n'y a, de de, a pas le son du jeu voilà donc on est reparti euh, on peut jouer à ce jeu avec la manette et avec la souris il vaut mieux jouer avec la souris clavier plutôt qu'avec la manette parce que c'est compliqué Voilà. donc euh, en option on a bah euh, voilà, 2-3 <rire> trucs, pas grand chose, et on va se mettre en single player. Euh, on va choisir un personnage, alors hop, voilà, je peux choisir le personnage, alors par défaut on commence avec le bûcheron euh, rouge, ah, c'est un jeu de bûcheron, <rire> vous allez comprendre pourquoi, donc je vais le sélectionner tiens pour commencer, et en fait, voilà, il suffit de, le jeu démarre à partir du moment où vous coupez le premier morceau de bois, donc c'est par et c'est parti. Et vous allez de gauche à droite, vous allez de gauche à droite. Et, et vous perdez la, la partie si vous touchez une des branches. Et donc du coup, ben voilà, il faut aller le plus vite possible parce que le, les, les... Comment s'appelle il, il y a une petite jauge euh, qui, va nous, qui va nous obliger à aller de plus en plus vite. Et voilà, regardez, j'ai perdu à 94. Et c'est reparti. Et on chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop. Et vous imaginez, chop chop chop à chaque fois que vous regardez. Bon, à chaque fois que je mets un coup, vous imaginez qu'il y a chop chop chop. Et voilà. Je sais pas si je vais battre mon score dans cette vidéo. Mon score de 194, il me semble. Oui, j'ai battu mon score. Et voilà. 205 Balhid Unlocked. OK. Ah merde. Donc du coup, je voulais euh, je voulais choisir un euh, changer de personnage. Voilà, c'est ça ce qu'on va faire, on va changer de personnage et j'ai débloqué quelqu'un Balhid. Parce qu'après vous avez tout cela qu'il faut débloquer à 555. Et Balhid Baldeide. -bal je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire, en tout cas il n'y a aucune différence entre les bûcherons, hein. ça, ça vous permet juste d'avoir des skins différents. Et c'est reparti. Alors au bout d'un moment vous commencez à avoir un peu l'habitude des troncs. J'espère qu'on n'entendra pas trop mon clavier du coup dans la vidéo. Euh, je je m'étais déjà posé la question et en fait euh, j'ai pas vérifié euh, sur mon premier enregistrement parce qu'en fait euh, bah, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de son sur le, la piste, la piste de, du jeu. Et du coup, bah, j'étais dégoûté. Voilà. Je vais avoir du mal à, à refaire un score qui soit aussi bien. -ah. En fait, je me concentre. Je suis en train de me concentrer. Multiplayer game available. Alors, il y a un mode multijoueur. Mais je vous conseille pas d'y jouer parce qu'il n'y a personne déjà. Et puis ça lag. En fait, euh, en fait j'ai pas pu euh, j'ai pas pu jouer parce que ça faisait que de planter la, la session, on n'arrivait pas à démarrer la partie. Donc j'imagine même pas la partie. Et je sais pas... Euh, ouais en gros c'est du, du, euh, du VS quand vous jouez en... Quand vous jouez avec... Euh... Oh putain Quand vous jouez en ligne c'est du VS. On peut être jusqu'à 4. Et je pense que celui qui gagne bah, c'est celui qui, euh, qui va le plus loin. Après je sais pas... Hein. Ou alors qui a atteint un certain objectif, je sais pas du tout du coup. Parce que j'ai jamais pu démarrer une partie, donc je peux pas vous dire... Ah je, là, je suis un handicapé. Je sais plus jouer. Alors là, en mettant les deux mains, mains c'est un, un peu plus sympa à jouer. Ouais sauf que ouais non je suis quand même un handicapé. Alors, je vais essayer non plus de pas faire, voilà comme je vous ai dit, pas une vidéo non, non plus trop trop trop longue parce que bon enfin c'est toujours la même chose hein. C'est un mini-jeu. Et bon ça sert à rien de voir toujours. Toujours la même chose. Hop Allez, on s'en fait encore quelques parties, je vais voir si je peux. Ça m'étonnerait que je batte mon score déjà que. Dans la première vidéo, j'avais eu du mal à battre mon score. Là, je l'ai battu dans cette deuxième. Ça va être un peu dur de monter au-dessus. Après, faudrait que je me laisse du temps parce que c'est pas... Le, le truc, c'est que c'est pas... Ouais, on peut y aller tout doucement si on veut. Après, c'est juste quand vous avez envie de... Quand vous avez envie d'être de... un frimeur comme moi, euh, vous dites, tiens, je vais essayer de faire un... Un score de ouf. Ah non ta mère Vous imaginez le nombre de fois où j'ai appuyé sur cette ces putain de touche de clavier Et en fait voilà le piège, le piège qu'on a quand on est avec deux, avec deux touches, c'est qu'on a tendance à vouloir appuyer sur l'autre. Et non, et voilà, et, et je pense qu'on va s'arrêter là parce que je suis un, un gros nul en fait. Alors tiens on va essayer de, de retourner sur le mode multijoueur, multiplayer, alors soit vous le faites en local, soit vous faites un quick play. Et à ce moment là, hop, on sélectionne, on sélectionne, on sélectionne, waiting for opponent, donc c'est des, des vrais gens qui sont vraiment en train de jouer à ce jeu là. Comme c'est des jeux très très très casual euh, que vous jouez 5 minutes, ça doit pas être facile de réunir euh, des gens. D'ailleurs, putain, on peut parler au micro. Connecting. Oh, putain, on peut jouer oh. ah, C'est juste pas possible, on comprend plus rien de ce qu'on fait. You win Oh yeah Ça, c'est bien ça. Oh je suis un winner quoi, je suis en ligne et je gagne en plus. You win. Not ready, waiting for ready. Allez, Dornis, et fais pas, fais pas ton mauvais joueur là. Ah, oh, je suis sûr qu'il a leave. Ah non. Run, through. You win! Rank change! Et eh bah ben, ça c'est cool mon petit! Rematch? Ah ouais, moi je rematch, aucun souci quoi! Allez! Faites pas les mauvais joueurs, on va se refaire une petite partie! Ça change, en plus je voulais finir ma vidéo, puis en fait, euh... en fait on est là! Voilà! Ah là il a rage! Oh! Oh! Oh! On a un pote! aussi oh, si bien il est trop fort le mec! Oh putain il a un masque! Ah il... il a un mec d'Halloween! Il doit pas être mauvais, il doit pas être mauvais! Ah, j'ai perdu. Regardez-moi regardez ce gros bâtard de... Ah non, il a pas... Ah, pas mal. Par contre, mon... Ouais, bah, si mon rank, il va, il va se casser la gueule. Bon, je m'en fous un petit peu, mais... Skill... Skill, je sais pas ce que c'est le skill. Il y qui a 600, quand même. Allez vas-y, cette fois-ci j'en ai gagné une, j'en ai gagné une. Allez c'est trop bien. Ouh le petit le petit grec là avec ses, ses caractères euh, pas français du tout. Ah tu fais moins le malin. Hein. Ouh, you win voilà, Là ça rigole plus, là ça rigole plus. Oh putain, le troisième c'est barré, le quatrième s'est barré. Il n'y en a plus qu'un qui est en lisse. Oh, je vais te niquer, je vais te niquer. Et je suis un bon bûcheron quand même Je sais pas si vous avez remarqué mais... Je m'étais dit qu'en ligne je me ferais démonter si j'arrivais à y jouer. Ça continue, ça continue, ça continue, mon dieu Ah oui, l'autre, il doit se dire, putain, je vais gagner, il doit se dire ça. En fait, l'autre, il voulait pas dire, mais, ah putain, rank change, j'en ai pas, ah mon dieu, j'ai perdu. Et ben voilà, hop, on est revenu sur l'écran, d'ailleurs l'écran, il est tout le temps différent, c'est un peu comme les niveaux. Et eh ben on a fini cette vidéo, euh, Timberman sur PC, sur Steam, j'imagine qu'il existe peut-être sur mobile, ce genre de jeu, on peut, je suis sûr qu'on peut jouer à, avec une tablette, ou un tablette, une téléphone, je pense qu'il hein, y a moyen, c'est juste un arbre qui descend quoi. Après euh, la mode A4, c'est peut-être un peu compliqué. Ouais, peut-être que sur PC, en tout cas il est volontairement pixelisé ça se voit, et euh, graphiquement bah, il va bien, même s'il est pixelisé, c'est du bon pixel, c'est sympa. Et euh, puis c'est, voilà, c'est très casual. On arrête là pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. stage Joanne, cette fois-ci bien enregistrée aussi. <rire> voilà, avec un jeu, euh, je pourrais pas vous dire, mais euh, j'ai ma petite idée sur le jeu, euh, le prochain jeu. Euh, et bien on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et je vous dis, salut